un petit tutoriel pour appréhender les différents outils de SketchUp. Ceux-ci vous permettront de réaliser vos plans en deux ou trois dimensions. Je ne vais pas là vous présenter toutes les fonctionnalités de ces outils, qui sont souvent multiples et parfois complexes, mais simplement quelques fonctions de base qui vous aideront sans vous torturer et mettre à mal votre patience. Si comme moi par la suite vous êtes séduit par ce logiciel, vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. L'outil rotation est symbolisé par cette icône. Lorsque je clique sur cette icône et que je le place sur cet objet, je vais pouvoir l'utiliser pour effectuer une rotation par rapport à l'un des trois axes. Cette rotation s'effectuera en fonction du point d'ancrage que j'ai choisi. Si je sélectionne cette arête, le symbole devient rouge et je vais donc effectuer une rotation par rapport à l'axe rouge. Le point bas de l'arête. Le point central. Ou bien le point haut. Je peux faire de même avec l'axe bleu et bien entendu l'axe vert. Si mon objet n'a pas toutes ses arêtes parallèles aux axes, l'outil devient noir et je peux par exemple en choisissant ce point d'ancrage le faire pivoter de cette façon. Je peux également, avec l'outil rotation, par exemple, construire ce dé. Chacune de mes faces étant un objet, je sélectionne celui-ci, je place l'outil sur ce point d'ancrage en choisissant l'axe vert et je tape le chiffre 90 suivi de la touche Entrée du clavier pour que la rotation s'effectue sur un angle de 90 degrés. Ensuite, je sélectionne ces deux objets et je les groupe. Je fais de même pour effectuer la rotation de 90 degrés. Je choisis ensuite cet objet et j'effectue une rotation cette fois-ci sur l'axe rouge. Je continue par celui-ci, toujours sur l'axe rouge. Je sélectionne ensuite ces deux objets et je les sépare. Je sélectionne celui-ci et j'effectue une rotation de 90 degrés sur l'axe vert. Et voilà, mon dé est réalisé. Si par exemple, je veux dupliquer cette colonne et la positionner sur la même ligne de circonférence que ce modèle. Et de plus, à une distance précise, me permettant par la suite de positionner six autres colonnes à égale distance qui formeront un monument. Je sélectionne la colonne, je clique sur l'outil rotation, je le positionne et clique au centre de la plateforme. Je fais glisser le curseur jusqu'au point d'ancrage du socle de la colonne. Je clique, je tape sur la touche contrôle du clavier et j'exerce sur le curseur un mouvement circulaire pour déplacer la copie conforme de cette colonne. Je tape alors le nombre 45 suivi de la touche entrée du clavier pour donner l'ordre de positionner la copie de la colonne à un angle de 45 degrés par rapport au centre de la plateforme. Ceci fait, ma seconde colonne est bien positionnée. Je tape sur la touche X du clavier. Je tape le chiffre 8 suivi de la touche Entrée et je vais avoir 8 colonnes positionnées à égale distance sur une même circonférence. Avant de taper le chiffre 8, j'avais déjà 2 colonnes de positionner, Mais le logiciel les a intégrées dans le compte final et j'ai donc bien mes 8 colonnes qui forment ce monument. Voilà quelques exemples des principales fonctions de cet outil très utile. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs, bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications.